Allez, bienvenue sur le podcast du crépier. Ici c'est Patrick, dit le père de Ruik. Alors écoute, si toi aussi tu as envie de venir sur ce podcast, envie de, de raconter ton aventure, tu faisais tout à fait autre chose, tu es devenu crépier, tu es parti au bout du monde, tu as réussi ton aventure euh, crépière, mais peut-être aussi euh, l'as-tu fermé quelques temps plus tard. Mais écoute, ça vaut le coup toujours de le raconter. Et ben, je t'invite à prendre simplement contact avec moi. Tu vas forcément trouver un mail. Par exemple, Patrick écolecrépris.com, écolecrépris en un seul mot.com et puis tu m'écris ça m'intéresse et voilà c'est gratuit on raconte une histoire à très bientôt eh Aujourd'hui, de l'autre côté du micro, eh j'ai Nicolas euh, Nicolas qui était venu se former avec son fils Martin en mai 2019. Et vous, et tu vas voir, c'est génial parce qu'à travers notre échange enregistré, il donne énormément de conseils. C'est quelqu'un qui avait effectivement euh, un autre commerce dans le temps, qui a, qui a été cuisinier, qui est passé à autre chose, qui est revenu euh, dans le monde de la crêpe, etc. Alors tu vas voir, c'est génial parce que euh, Quelques huit mois après avoir ouvert, euh, ils vont se manger, euh, bah, comme beaucoup de gens, les gilets jaunes, la Covid, etc. Mais euh, ils t'en parlent avec tant d'enthousiasme, ils te donnent tellement de conseils même de certaines recettes, que tu ne peux pas louper ça. mais euh, ben voilà, c'est parfois 150 à 180 couverts midi, mais vraiment, et en deux heures. Et, et je, te laisse, je te laisse écouter ça parce que c'est bien raconté, c'est en toute simplicité. Et puis, quel plaisir de, de recevoir ces anciens élèves. Voilà, vraiment, euh, merci et puis à très bientôt. Bye bye, écoute bien, tu vas voir, ça va te plaire. Bien, voilà aujourd'hui. Hop, mon cher Nicolas, tu de passage. Tu viens me rendre une petite visite parce que là on va rien cacher. Tu es en train de faire une talasso et tu t'es dit je vais aller voir le père héroïque. Ouais, super. très ouais. gentil. Salut, Patrick. Salut à toi. Tu as fait la formation quand avec moi euh, C'était en 2019, euh, mois de mai, je crois. Ouais, ça va être ça. Et accompagné notamment de Martin. Ouais, et du Fiston. Du Fiston. Et euh, bah, je vais te laisser te présenter, en fait, euh, ton établissement. Il est où, etc. Comment il s'appelle Absolument. Donc, euh, bah, écoute, euh, après la formation chez toi, on a acheté un établissement à Levallois-Perret, au bord de Seine, qui s'appelle Côté Seine. C'est un établissement euh, qui a à peu près une capacité en salle de 80 personnes et ouais. une terrasse de 50 et l'été, une terrasse supplémentaire de 70. Ouais, et donc, parce que géographiquement, c'est entouré de bureaux, d'habitations, c'est une place où il n'y a, a pas de trafic Il n'y a pas de trafic routier, c'est une place complètement fermée, donc ouais. avec des vélos et des trottinettes qui peuvent arriver. Ouais. Et euh, on est euh, cinq restaurants sur cette place. Donc, autour de, tout autour de cette place, au-dessus de, des restaurants, c'est des habitations. Et tout à, aux alentours, ce ne sont que des bureaux. D'accord. Il y a L'Oréal, il y a BASF, il y a, il y a plein de choses. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a oui. beaucoup de monde. C'est le rush, euh, le midi, c'est euh, ça commence à midi et quart et ça finit à deux heures. Oui. Et en, dans ce petit laps de temps, <rire> on se fournir. fait démonter. <rire> c'est pas étonnant. Donc euh, c'est super. Combien de personnes en cuisine et en salle Alors euh, là, équipe complète pour l'été, parce que l'été, il faut être, faut être au complet. On est trois à servir fourneau, oui. plus une plongeuse qui nous fait des desserts. Et en salle, on est six. Ah ouais, c'est énorme quoi, quand même. Oui, ça tourne. Et alors, initialement, autant que je m'en souvienne, tu n'étais pas du milieu de la restauration. Si. Alors, ah moi si, si. c'est Martin, si, si. Moi, Martin moi, oui. Alors Moi, pas. mon métier, c'est cuisinier au départ. Ouais. Euh, cuisinier simple. Euh, et Martin n'était pas du tout de là. Mais euh, comme il travaillait avec nous au départ, là, il n'est ouais. plus avec nous. Il est parti faire autre chose. Ouais. Mais euh, il nous fallait, euh, voilà, il fallait que je le forme au cas où il arrive quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé. Où il a fallu qu'il me remplace pendant 15 jours. Et euh, Dieu merci, il était formé pour faire les crêpes parce que quand on fait 180 couverts le midi, <rire> vaut mieux savoir tourner. Il faut, faut quand même qu'on amène une précision parce qu'il n'y a pas que les crêpes et les galettes dans l'établissement côté scène. Non, non Non, il y a une partie crêpe-galette où j'ai 13, 13 galettes euh, différentes, ouais. plus les complètes, etc. Je parle ah de oui. galettes vraiment variées. Et à côté, j'ai tout un coin brasserie qui va du club au burger, à l'omelette, aux viandes. Euh, voilà il y, y a un gros gros choix et euh, tout, est, tout est fait maison alors comme, comme tu me l'expliquais on va faire un petit aparté là dessus aussi c'est que toi tu as vécu deux événements un peu comme tout le monde mais toi c'était vraiment euh, très spécifique c'est à dire qu'il y a eu l'épisode gilet jaune ouais. et, et comme tu es sur une place fermée avec des accès métro tout était fermé tout était fermé donc euh, on est arrivé on a fait 8 mois où on s'est super bien éclaté on a très bien travaillé on a commencé à se faire une clientèle euh, épisode gilet jaune. Donc, donc, ils nous ont fermé le métro. Donc, il n'y avait plus personne dans les sociétés. Donc, euh, on faisait 30 couverts le midi. Donc, là, c est, c est, ça, fait, ça fait du monde pour 30 couverts. Ils étaient bien servis. tu commences à perdre tes cheveux. Hein. Ouais. Donc, j'en ai plus beaucoup, mais là, j'en ai encore moins. Et puis, euh, donc, après, il y a eu ben, la Covid. Ouais. La Covid. Donc, là, ça nous a. C'est ma ben, fermeture complète, quoi. Donc là, c'était vraiment tendu. Ouais. Euh, après, on a rouvert. Donc, on a recommencé euh, à se refaire à une clientèle. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, bah, les clients, ils perdent leurs habitudes, etc. Et il euh, faut se refaire connaître. Il faut que les gens reviennent chez nous, etc. Ouais. Donc là, les gens ont commencé à revenir. Re Deuxième fermeture, hein, pas le Covid. Donc, euh, ouais. — Voilà. On remet ça. Euh, bon, là, on était un peu rodé Donc euh, on sentait le coup venir. On avait préparé un petit peu. — Là, là tu n'avais pas des grands regrets, là, tout d'un coup ?— Ouais. Et là, je m'étais dit j'aurais dû, euh, ben mais... dû attendre un an avant d'acheter. Oui, — mais, mais on ne savait rien. — On ne le savait pas. Ouais. Personne ne pouvait prévoir ouais, ça. C'est un truc fait. incroyable. Ça n'a ouais. jamais arrivé, quoi. Ouais. — donc, euh, bah donc refermeture et puis là donc on a rouvert donc depuis qu'on a rouvert on est content parce qu'on bah, refait donc notre clientèle il n'y a plus ouais. de fermeture de prévu donc on est tous vaccinés avec 3-4 <rire> doses, on a la 4G, 5G, 6G euh, on est bon <rire> est doublement vacciné ouais. en fait <rire> tu as l'expérience d'un côté ouais. donc tu as réagi c'est le ouais. premier vaccin puis après il y a les vaccins hein, ouais. Ouais. On a, alors on a réagi comme on, comme on a pu parce qu'on ouais. ne savait pas quoi faire ouais. moi c'est la première fois que je ferme un restaurant en urgence avec euh, toute la marchandise, le truc, etc. J'ai jeté, mais grave. grave. Ouais, ouais. On a essayé de donner à tout le personnel, mais il y a un moment, euh, quand on nourrit euh, 130 ou 140 personnes sur un midi minimum, euh, même ouais. si on est 10 en personnel, les gens ne prennent pas, euh, donc on achetait beaucoup. Euh, la deuxième fois, on avait anticipé, donc on achetait beaucoup moins. Mais c'est chaud, quoi. c'est ouais. un truc à vivre, euh, c'est tendu. Quand on est un chef d'entreprise, oui. qu'on voit ouais. ça, euh, ça fait mal ça fait mal. Ouais. Maintenant, écoute, c'est derrière nous, mais c'est ouais, une mais expérience mais... qui nous a enrichi. Bah complètement, complètement. Enrichi. Alors, euh, effectivement, avec Martin, vous étiez venu vous, vous former euh, ici. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, avec ton expérience à toi, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite, euh, petite confusion euh, en pensant que tu n'étais pas de la restauration. C'est vrai que tu as bien raison de me le rappeler, que tu étais initialement de la restauration. Mais ce que je me rappelle, à moins que je ne me trompe, tu as eu un, un établissement où tu t étais un spécialiste du cigare. Ouais. Ah, j'ai une bonne mémoire. C'est ça, c'est bon. <rire> euh, le parcours professionnel, j'ai eu, donc là c'est ma cinquième affaire, j'ai eu trois affaires où c'était des brasseries, ouais. où j'étais dans mon élément, etc. J'ai vendu, donc c'était en 2007, j'ai vendu une brasserie. Euh, je voulais retrouver quelque chose d'un peu plus grand. Euh, et puis, bah, je n'ai pas trouvé. Ouais. Puis au bout de six mois, il bah, faut quand même travailler. Quand, ouais. quand on est à son compte, non. Donc, euh, c'est bien de le préciser. Euh, euh, <rire> voilà, on ne touche rien, hein, quand on ne travaille pas, on ne touche rien. Donc, euh, C'est mon comptable qui avait un client qui voulait vendre, mais qui ne voulait pas que ça se sache. Ouais. Et c'était une civette, donc spécialité de tabac. Il vendait un peu de cigare, mais ce n'était pas un spécialiste du cigare, ouais. parce qu'il ne fumait pas. Moi, malheureusement, je fume beaucoup donc, euh, le cigare. Ouais. Donc, euh, c'est ma passion. Et euh, donc, j'ai pris ça. J'ai pris ça et ça devait durer 3-4 ans, ça a duré euh, 14 ans. Ouais, C'est ça, je... Ouais, ouais, je pense. Et toi, tu as fait une cave à cigare. Un truc de dingue, on était de à taille. 170 références, euh, on était classé dans les 10 meilleures civettes de Paris, ah, ouais. quand même. Ouais. Donc euh, voilà, on était venu, les, les fournisseurs, quand ils voulaient lancer un cigare sur, euh, sur le marché, euh, ils m'ont laissé euh, à déguster. Ils me disaient, voilà, tu nous dis ce que tu en penses, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. <rire> ouais, ouais tu, tu venais de référence. Quoi. Ouais, c'est ouais, ouais. sympa. Alors aujourd'hui, bon, toi, évidemment, tu as l'habitude des affaires, tu as l'habitude de la restauration, etc. Si tu devais, euh, il oui, y a plein de gens là qui vont nous écouter, qui ne sont pas forcément issus de la restauration, qui veulent lancer... Euh, euh, leur business crêperie, je vais dire ça comme ça, euh, pas forcément un grand établissement, ça peut être un food truck ou devenir des spécialistes de l'événementiel ou avoir une petite crêperie. Quel conseil tu leur donnes Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil Déjà, de venir chez toi. Oui, Parce ça, que oui, mais... On va y revenir, mais... Oui, euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour, pour créer une entreprise, ouais. il, faut, il faut avoir certaines qualités, oh, à ton alors, avis pfff. Il faut, euh, bon, faut déjà avoir très envie, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Ouais. Si ça, on n'a pas déjà qu'on se dit euh, je vais faire ça en attendant de faire autre chose puis je, ça ne m'intéresse pas plus que ça, faut il oublier. faut oublier. Là, on est maintenant dans, dans une... Dans une euh, je dirais une ère où la restauration, c'est plus euh, je fais n'importe quoi, etc. Les ouais, gens sont hyper ça. exigeants. Ouais. Moi, je sais qu'il y a plein de gens à chaque fois, vous faites ça, c'est maison, c'est pas maison, comment vous faites ça Ah, ouais, nanana. nanana. Ça, donc ça. la critique est très facile. Ouais. Maintenant, vous avez des émissions de cuisine partout, tout le monde de... Oui, de le monde ils sont tous chefs ouais. Estebèche. Voilà. Ils se prennent tous pour Estebèche est et ils vont tous de donner. Donc il faut connaître son produit, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Il faut aimer ce qu'on fait. — Mais y compris, y compris sur un, un, ah un petit commerce ah un food truck, une ah remorque. — mais tout. Mais nous, sur les crêpes, moi, j'ai des clients sur les crêpes qui viennent me dire « Mais non, mais moi, à la maison, je fais pas comme ça. » Et j'ai dit « Ouais, mais vous, vous êtes à la maison. »— Oui, il faut leur dire. Mais êtes... ta grand-mère, elle est morte. Ouais, — C'est ça, ça. Non, non, mais les gens, maintenant, c'est ça. On est dans un nouvel ère. Non, mais moi, il y, y a 30 ans, personne disait ça. Ah. Tout le monde disait « Le chef, c'est bien, super. » ouais. Et on donnait... maintenant, tout le monde veut donner son avis, etc. Et ouais. la deuxième chose, c'est de savoir euh, tenir des comptes tenir une affaire, gérer une affaire, la gestion. La gestion, ah ouais. c'est très important. Quoi. Et, et aussi aussi la promotion. Promotion. Maintenant, on est dans un air numérique où tout, ouais. beaucoup de choses se font sur le, sur le net, sur les, les réseaux sociaux, etc. C'est hyper important. Ça, nous, moi, ce n'est pas ma génération. J'ai 57 ans, 56 ans, bientôt 7. Euh, enfin, oui. Moi, c'est mon fils et ma fille qui me disent « Mais il faut faire ci, il faut faire ça. Mets-toi sur fait. WhatsApp, fait, envoie des trucs, fais des vidéos, etc. » Moi, à chaque fois, je dis bon, « Ouais, mais bon... » Et eux, ils sont là, ils m'envoient des trucs sur WhatsApp, à chaque fois, ils envoient oui, oui. les plats, ils me prennent en photo tous les plats. Dès qu'ils sont chez moi, ils me prennent en photo les plats, ils me mettent ça sur les réseaux, etc. Et là, ça réagit. Mais ça réagit. Ça mais il n'y a pas de choix. -dire, moi, tu sais, quand, quand des, des gens viennent se former là, qu'ils me disent... Ils arrivent ici, puis ils me disent que, comme tu sais bien, moi, je, je dis tout le temps, euh, tu peux prendre des photos, tu peux prendre des vidéos, mais sans truc, parce que c'est aussi ma promo. Et tu as des gens qui me disent, ah, écoute, moi, je n'ai pas envie que tu me prennes en photo, je n'ai pas envie d'être vu. Et je lui dis, n'ouvre pas boutique. Aujourd'hui, tu as, as 50 ah ouais. de ta clientèle ah ouais. qui vient par là. Donc si tu te caches, mais tu vas vraiment être caché. Autant te, te mettre euh, mais faut pas faire ça, euh, de, deux bacs de sable sur la tête. C'est ça. Ouais. Moi je sais que pendant, pendant le service, en fin de service, donc j'ai une équipe avec moi en cuisine, etc. Moi je sors. Ouais. Quand les gens sont à l'addition, je vais, je vais au contact de la clientèle et je leur dis tous. Comment ça s'est passé Avez-vous bien mangé ouais. Et là, ils sont contents, ils ont le chef en direct. Donc, ils se permettent des trucs. Bah... Et on arrive souvent à délier un peu des fois des gens qui me disent ⁇ J'ai été déçu par ça ou par ci oui, ⁇ Tu leur as donné l'occasion de parler. Mais donc, tu reçois la critique, tu les écoutes déjà. Ouais. Donc, ouais, ils oui. sont contents. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent euh, ⁇ Merci chef d'être venu ouais. ⁇ Qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir dialoguer Être etc. reconnu. Voilà. Donc, euh, et moi, je leur explique. Alors, il y a des fois, je leur dis, effectivement, euh, il y avait un gros service, peut-être qu'on s'est loupé sur un truc ou deux, mais... Ouais. Si c'est des habités, je leur dis, vous êtes habitués, vous savez très bien que d'habitude, ça nous est arrivé. On, on, ouais, peut ouais. Faire des, on peut faire des loupés, mais il faut savoir leur reconnaître. Tout à fait. Et des fois, je leur dis, euh, je regarde ma femme, je fais, tu prends les cafés, c'est pour nous, quoi que ce ouais, soit. Oui. Ils sont contents, il y a un geste, on les a écoutés, mais si on va pas les voir, c'est bloqué. Ah ben bah oui, oui, ça, bloque. ça devient des haters presque. Oui, c'est-à-dire ouais. qu'après, ils vont dire, oui, ils sont au teint, ils viennent pas nous voir, euh, on leur dit que ça va pas, ils se déplacent pas pour, euh, pour en parler, etc., et c'est mort. Oui, c'est mort. Et là maintenant la, la, le contact clientèle est oui, hyper puis, important d'autant plus qu'ils ne vont surtout pas hésiter à en parler ah à bah, d'autres. Puis là surtout les réseaux euh, oui euh, ouais. euh, euh, ces personnes ne viennent même pas nous voir, ne viennent même pas essayer ouais. d'expliquer, euh, c'est n'importe quoi, fuir, machin, <rire> puis après ça ça prend des proportions énormes. Complètement. Pour les petites pour des ouais. petites conneries. Donc tu en revenais sur l'idée que je t'ai coupé, excusez-moi, oui, qu'il qu fallait qu'il fallait se former. Oui. Euh, moi encore, tu vois avec le nombre de gens que j'ai formés j'ai encore des gens qui m'appellent et qui me disent « Oui, mais bon, moi, je veux juste apprendre à faire des crêpes parce que, voilà, en gros, je veux faire des crêpes et, et, et les vendre comme ça. Euh, » Je leur dis « Tu sais, la première des choses que tu dois faire, c'est te former avant même d'acheter ta première louche. Euh, toi qui étais issu de la cuisine, tu es venu là avec Martin, donc ton fiston. Il y avait une troisième personne. Euh, et quand, quand, quand vous êtes parti de là, est-ce que... Pourtant, toi qui étais un professionnel de la cuisine, est-ce que tu avais un ressenti différent Est-ce que l'univers des crêpes, des galettes, te... c'est ah quelque je... chose que tu connaissais Alors, euh... je ne connaissais pas du tout. Euh, moi, j'adorais aller dans les, crêpes, euh, dans les crêperies, euh, machin, etc. Ouais. J'adorais ça déjà bon, au départ. Et c'était un, un univers nouveau pour moi. Donc, je les voyais tous tourner le truc, etc. Et euh, bah, comme tout le monde, on se dit, c'est facile en vérité. Oui. C'est facile, sauf qu'après, euh, faut, faut, faut, quand on est un peu dans le métier, on se dit, bon c'est pas pour rien quand même que les mecs se forment c'est pas pour rien oui. qu'il y ait un truc donc euh, voilà c'est pour ça que moi je voulais absolument qu'on se forme avec Martin je voulais pas une formation traditionnelle où on est 50 en cuisine il euh, y a un chef qui montre à tout le monde et puis un peu qui passe dans les rangs en disant bon ben voilà non fais ci fais ça moi je voulais un truc oui. plus familial où oui. on me dise voilà en direct on, on m'explique, on me montre le truc on me donne un conseil mais sur moi c'est oui, on, on plus familial oui. moi c'est mon état d'esprit donc euh, c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on a vu chez toi, c'est ce qu'on recherchait. Ouais, ouais. Petite structure. Avec, euh, voilà, en plus, ça se passe super bien, il y a toujours, ça rigole bien, etc. Oui, bah, Donc, il faut, il faut... Ouais, ouais mais ce qu'on n'a pas dans les grosses structures, ouais, c'est-à-dire oui. que quand tu es dans un, dans un truc avec 50 personnes, tu n'as tu, ben pas de rigolade, tu n'as pas de truc, les mecs, ils posent le tablier, ils se cassent, c'est fini. Et puis, on peut pas, tu ne peux, peux pas répondre à 50 personnes, mais, même, même à 15, tu peux pas répondre à, non, non. à 15 personnes de manière personnalisée. Parce que Et chacun va te poser une question en fonction de son truc. Ouais, ouais, Donc, c'est là qu'il ne faut pas être non plus trop nombreux, parce hein. que sinon, bah, tu peux pas... Tu peux pas adapter ton truc, c'est pas, pas possible. Ouais. Donc euh, c'était vraiment voilà notre, notre recherche était ça. C'est pour ça que quand on t'a on trouvé, on était content parce que c'était euh, c'était ce qu'on c'était ce qu'on voulait quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs ça s'est super bien passé. Euh, la Alors, preuve, la preuve là. <rire> je suis là. <rire> tu vois. La preuve je suis là et j'ai que des bons souvenirs. Enfin ouais. Et donc ça m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas donc la crêpe où, euh, ben, euh, mine de rien, le coup de main, euh, ça, ça s'apprend. Ouais. Oui, euh, et euh, ça s'acquiert avec les, avec, euh, les années d'expérience, mais ça s'apprend. Oui, mais d'autant plus, toi qui es issu de la cuisine, donc tu as des réflexes. Ouais. Ah, moi, quand que j'ai affaire à des cuistots qui viennent là, même des pizzaïolos qui ont l'habitude de faire des assemblages et tout, on parle quasiment le même langage, donc ouais. on se comprend. Et très souvent, c'est même moi qui dis... « Ah bon Comment tu fais ça Comment tu fais ça Fais-le » fais -le. Mmh. Parce que moi aussi, j'apprends des bah trucs oui. comme ça, c'est un échange. Ou alors, euh, mmh. si je trouve qu'ils euh, s'en mêlent et où ils perdent du temps, je veux dire, tu sais, moi, je fais plutôt ça que ça. C'est un, un échange. Mais quand tu n'es pas du tout issu du monde de la cuisine et, et que tu es, un, entre guillemets, un cuisinier à titre personnel, euh, je ne veux pas dire lambda, mais il euh, faut avoir une base minimale, bien sûr, mais euh, il est essentiel en restauration... De, de savoir aller vite, d'anticiper les choses, etc. Et ça, euh, tant que tu ne l'as pas fait, euh, tu sais, j'illustre toujours ça euh, lorsque j'ai ouvert ma propre crêperie. Moi, je suis parti du, du postulat, je sais faire des crêpes, je sais faire des galettes parce qu'il y a très longtemps que j'en tournais, mais pour les copains, pour les amis. Ouais. Quand tu. Quand tu es, es dans le feu du service. Tu es dans le feu du service, c'est comment je fais tu as perçu que tu t'aperçois que tu as fait des trucs qu'il ne fallait pas faire ou tu as investi sur du matériel qui n'était pas nécessaire. Était pas bon. ouais. Tu vois ouais. Euh, sou sou souvent, je, re je reprends ça. Il y a des gens qui me disent :« Oui, mais tu vois le prix de ta formation Je pourrais m'acheter un robot mélangeur. » Je dis pose lui des questions, robot mélangeur. Ouais. Que je te dise moi. C'est euh, pas lui qui va envoyer les galettes au moment du service, <rire> le robot mélangeur <rire> non, <rire> <complètement>, tu vois. <rire> c'est ça le truc, quoi. Ah, oui. et, et, et donc, effectivement, bah moi, j'ai choisi, pour, pour juste dire deux mots là-dessus, moi j'ai choisi ce que je dis toujours, c'est de close-up à la grande illusion, c'est que je préfère avoir des gens qui sont vraiment concernés par l'idée. Après, euh, celui qui veut euh, juste euh, apprendre à tourner euh, pour faire du fric à gogo euh, partout et, et, et ne pas justement tenir compte de tout ce que tu disais là. Euh, bah maintenant il euh, y a des machines sinon. Hein. Il achète une machine qui tourne tout seul, j'ai vu ça. Voilà, 28 000 euros et puis voilà. Et quand il aura fait 30 000 crêpes, il commencera à gagner des sous. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise Donc, euh... Mais il n'y a plus d'amour de métier dans ces cas-là. S'il n'y a que le pognon. Non, tout à Et fait. Là, euh, là, ça devient plus compliqué parce que les gens maintenant, le truc à pognon. Oui, oui, oui. oui. il regarde un peu, quoi. Oui, oui. Puis, et puis, en même temps, temps c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que les gens, ils sont véritablement euh, à la recherche de qualité, d'authenticité, avec le meilleur rapport qualité-prix, etc. Bien sûr. Donc, euh, donc euh, il faut... C'est vrai, alors, chez moi ou ailleurs, mais je pense que se former, c'est pas rien parce que ça peut te permettre d'économiser toutes les bêtises que tu feras après. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Et on en fait, hein. Mais moi aussi, j'en fais. Euh, des fois, j'en fais encore, mais... Euh mais euh, on en évite pas mal quoi ah oui, oui, oui, oui. on rattrape pas mal de trucs <rire> aussi <rire> non, mais on tu... rattrape aussi il y a des fois tu dis ah mais j'ai raté ça ouais, comment ouais, je peux ouais, faire ouais. donc euh, ah ouais bon euh, je vais essayer de faire comme ça ah ouais ça marche super ouais, ouais. Mais, mais tu sais moi j'ai découvert euh, c'est ma blague préférée en inox aussi découvert <rire> mais j'ai découvert un truc que la pandémie a amené c'est moi j'ai vu pas mal de crépier pendant ce temps-là, tu vois, euh, ouais, ils me disaient, bah ouais mais tu sais, euh, euh, on n'ouvre on, on, on pas, on fait pas d'emporter parce que c'est pas comme les hamburgers, parce que ça fait du tout mou, parce qu'on met ça dans des boîtes et les gens ils réchauffent ça, mais ils croient, bah oui c'est dégueulasse, mais après tu te creuses un peu la tête et tu t'aperçois que tu peux sans, sortir de la sempe éternelle, euh, ou ta, jambe, ta, ta, on va dire ta traditionnelle jambe au fromage, tu peux la présenter autrement. Euh, tu peux faire des, des, des, des gros choses, des tagliatelles, de trucs de la viande de poulet grillée, partez en poquet. Euh, mais c'est, dirais presque. Euh, c'est nos limites quoi sauf qu'il faut bien se limiter un peu et ouais. on peut faire des choses superbes alors moi pour le pour le truc à emporter ce que j'ai trouvé c'est qu'en vérité je grille plus mes galettes ouais. déjà ouais. parce que a de la demande on fait un peu de vente à emporter ouais. moi j'ai des clients qui euh, toutes les semaines ils m'en prennent euh, deux trois fois par semaine quoi, ouais, soir, ça. etc donc je je je fais cuire l'œuf parce ouais. que sinon c'est une tannée hein, ce truc alors, on a des boîtes etc mais euh, donc je fais un peu plus cuire l'œuf, je, je, je les préviens, je leur dis l'œuf va être un peu plus cuit, les gens comprennent. Ou tu peux le brouiller Mais généralement c'est ce que ouais. je fais, c'est-à-dire que quand je dis que l'œuf est cuit, c'est-à-dire que je ouais. casse mon œuf au ouais, départ que dans galette bien. et je l'étale. Ouais. Comme ça, ça évite que quand il coupe, ouais. ça en met ouais. partout dans la boîte, après la boîte qui est... Ou euh, sur la chemise. Euh, ou sur la chemise, <rire> etc. Ça finit généralement comme ça. Mais je fais un peu plus griller ma pâte, ma, ouais. euh, vraiment ma pâte. Et je la, quand je la replie, donc je la replie bien, bien fermée, comme ça, ils peuvent la mettre même 30 secondes au micro-ondes. Oui. Ça reste encore légèrement oui, oui. craquant. Ça devient toujours mou, c'est oui, obligatoire, oui. puisque c'est fermé, l'humidité rentre dans la pâte. Mais... Mais il y a un truc que tu peux faire, c'est exactement ça aussi, si tu veux. Mais à ce moment-là, plutôt que le micro-ondes... Bon, tu as fermé ta galette. Hein, tu fais ton... Si on parle d'une vraiment genre de fromage, euh, tu, tu la mets en demi-lune. Alors moi, ce que je fais... Euh, avant de la, la plier en deux tu as tourné ta galette tu mets euh, ton fromage au milieu hop tu la replies en 2001 ça, ça va la tenir mmh. et puis là tu peux mettre ici ton jambon un tout petit peu encore de fromage pour que ça colle un petit peu tu vois. et là tu vas, tu vas la replier en faire un, un triangle ah ouais, d'accord. Okay. donc il est bien un truc et là toi je te rejoins tu la travailles bien pour qu'elle soit un petit peu plus grillée et tu fais au beurre mmh, bien sûr. et en fait de ton conseil de pro c'est que les gens après tu peux même en faire à l'avance parce que là, je, samedi dernier, j'en ai fait 25. Hein. Euh, pour 25 personnes, euh, pour un, un truc amical, moi, j'étais hors de question, je reste avec un bidique devant 25 personnes, mm -hmm. toi. Et en fait, je les ai réchauffés, entre guillemets, 4 par 4, okay. sans huile, en faisant juste reçu le beurre qui était dedans. T'as euh, même pas, euh, pas, pas de beurre. le beurre. Bah, le, le beurre, il a et reçu de autre, ce ouais. qui était déjà ouais, prévu. Écoute, tous les gens m'ont dit, c'est topissime. Et moi, moi j'en ai mangé une aussi. J'ai retrouvé, bah, tous les goûts étaient là. Le sarrasin, il éclatait partout. Et vraiment, c'est un truc à faire qui est génial. Et tu vas de ton conseil, tu dis aux gens, vous savez, vous sortez votre poêle, et évitez le micro-ondes, deux minutes, moi j'ai calculé, hein, deux minutes de chaque côté, quasiment à sec. C'est wow, sublime euh, Tant que le truc, euh, tu vas voir. D'accord, j'essaierai ça. Et moi, je dis que ça. demain, j'ouvre un chalet, un truc, je fais ça. Hein. Ouais, Et puis à côté, galette saucisses hein. Et ouais. puis euh, voilà, c'est pareil, il faut savoir cuire des saucisses. C'est ça. Ah non, non, c'est. Euh... Mais là, moi, au restaurant, ce que je fais, par exemple, pour l'apéritif, je fais ce qu'on appelle des galettes-apéro. Ah, donc galette-apéro, je fais euh, une galette de sarrasin. Ouais. Alors j'ai plusieurs. J'ai euh, ématal fines herbes. Ouais. Je mets un peu d'ématal fines herbes. Je l'applique. Comme ça, la largeur d'une spatule, tu vois. Ouais, ouais. Je coupe en petite lamèche, je mets ça avec des cure-dents, les gens viennent ça. Ah, mais c'est délicieux. Alors, donc j'ai ça, j'ai bleu noir, ah, chèvre miel ouais. et double chez d'arbre. <rire> ah oui, alors donc tu. tu, tu donc tu je, les roule, tu je les roule, je les roule. j'ai fait de la largeur d'une spatule, comme ça. Oui. Là, donc ça me fait une grande bande après, Ouais. que je coupe, voilà. un petit truc comme ça. Donc, euh, tac, je mets mes petits pics. Je rapporte ça dans des petites assiettes rectangulaires. Ouais. Et tu les chauffes au dernier moment ah, mais Je ne les chauffe pas, c'est cuit euh, ah, à, tu... à la commande. D'accord, très bien. Ouais, mais ça, c est, c est... Alors, tu vois, je ne le fais pas encore. Moi, je fais genre des petites tapas, machin, Non, de non mais là, je ne m'emmerde pas. Parce que le, le problème, c'est que nous, il euh, y a un moment, quand on a 40 à sortir, des galettes à gros, il faut envoyer. Quoi. Donc, je, au début, je m'étais dit, un petit un samoussa, on a ouais. trop de temps. J'ai dit, il faut qu'on aille temps. au plus vite. On coupe, on fait ça, les gens Et tu coupes ça. de largeur ah bah de Je fais euh, ça, la largeur comme ça Ouais, de ça. de. de que ça fasse une bouchée. Ouais, tout à fait. La bouchée. On met des petits cure pof, pof, pof. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. Je vais la développer, je vais te la piquer. Hein. Non, mais ça fait un truc de plus, tu vois, c'est bien. Et tout le monde à chaque fois me dit, mais, euh, mais ça me démarque. Ouais, ouais. Parce que tout le monde fait la cacahuète, l'olive, le machin, etc. Ouais, ouais. Ou la pizza dans les pizzerias ou le machin. Moi, je suis une crêperie, qu'est-ce que je fais Je fais des ouais, ouais, tout à fait. Des mais raies. on peut vraiment diversifier plein de choses. Plein, plein de choses. Ouais. Donc, on fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois euh, donc Là, j'ai un groupe, la BNP. Ils sont venus, ils étaient 80 personnes. Je leur ai fait des wraps. D'ailleurs, des euh, ouais, ouais. on en avait fait ensemble. Oui, ouais, Et je leur fais wraps saumon. Donc, je fais des, des, des, des, des belles galettes de sarrasin. Je mets euh, du fromage Philadelphia que je relève avec un peu de jus de citron et ciboulette. Ouais. C'est le poivre, ouais, ouais, fait. Que j'étale bien. Je mets de la salade. Je mets du saumon fumé et je roule. Alors toi, alors moi, il y, a, il y a que la salade. Mais je, je crois que c'est un truc que oui, mais c'est oui, un truc que j'ai dans ma tête. Tu sais, dans le temps, <rire> dans, dans le c'est pas si vieux que ça, parce qu'il y a plein de cuisines qui <rire> faisaient ça. C'est-à-dire que on met de la salade pour faire du volume, tu vois. Et ça, à chaque fois, moi, je n'ai pas manger de la salade, je mangé manger des trucs. Alors, ça a été pour moi un, un frein, un frein rédhibitoire. Pas de salade, les gens ouais. disent, je mets des salades. Fais ce que tu veux après, mais moi, je ne fais pas de salade. Alors, le, le, le salade la salade, là, c'est pas pour le volume, c'est pour le croquant. C'est pour le croquant. Et Parce tu mets quoi ça... une, Tu mets une roquette, un truc comme non, ça Non, je mets de la, la, la Batavia. La Batavia. Je mets des belles feuilles de Batavia, que ouais. je roule avec mon saumon, et après, je coupe, je coupe tout ça en petits paris, en petits, ouais, ouais. petits rondelles. Ça fait un carton. tu m'étonnes pas, tu m'étonnes pas. Mais, mais euh, on est bien d'accord que tu viens de rouler une galette fraîche ouais. et tu mets ton fromage dans ton la, la galette, je la fais cuire un tout petit peu des deux côtés, ouais, oui, oui. donc normal, et puis ouais. Après, je la retourne et je la fais cuire d un, d un, un tout petit peu d'un côté. Après, je la mets sur j'ai des grands plateaux de service, ouais. je pose ça, généralement, euh, fais, euh, je fais mes 12, 15, 20 euh, voilà. qu'il faut, et après, donc ça devient mou, voilà. et à que... froid, tu vas les travailler. Et à froid, je la travaille, je ne travaille pas à chaud, sinon ça casse, oui, oui, oui, oui, oui. mais je les travaille à Après, tu coupes, et au dernier moment, tu réchauffes un petit peu. Même pas. Même pas. Ah non, parce que là, c'est saumon ça. frais, etc., pas réchauffé, euh, comme ça, on fait des belles assiettes, euh, on les décore un peu, machin, Ah, c'est super, ça <rire> Donc voilà, voilà c'est plein de petits trucs. On, on, ah, on oui, développe bien, je, je pense que je vais Je vais, euh, je vais développer l'idée pour voir et les tester. C'est le bon truc, ça. Ouais. Ouais, ouais, Non, bien. non, il y a plein. Voilà, on essaye de faire plein de petites choses euh, différemment. Euh, J'ai supprimé une galette de ma carte que je pensais Qui, euh, qui, qui, euh, qui n'avait pas trop sa place, etc. En vérité, c'est un carton parce que tout le monde me la demande. C'est euh, une galette avec des pommes caramélisées du, conf, du canard confit. Ouais et euh, du, euh, du cheddar D'accord. Truc atypique. Quand les gens voient ça, ils me disent ⁇ mais c'est un peu bizarre ton truc, etc. ⁇ Quand ils la goûtent, ils me disent ⁇ putain, c'est une tueur. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Alors la, la, la, la plus vendue, c'est la biquette chez nous. Donc c'est euh, <rire> fromage de chèvre. <rire> ouais, ouais. Fromage de chèvre, noix, ouais. euh, miel et pommes caramélisées. Noix, cerneau de noix. Alors cerneau de noix, noix. Hein, ouais. je prends des déclassés que je broie un peu comme ouais, ça. Ouais, le, tout à fait. Le, le, et donc je mets du miel à la fin. Euh, là euh, on a donc sur notre nouvelle carte on a sorti donc, deux avec une, une au saumon frais et une au saumon fumé qui commence à, dé à bien, dé bien démarrer ah. saumon fumé et euh, mentale, pomme de terre ciboulette sont fumé, pommes, de terre, tu te pommes fumé. de terre, alors on fait des pommes de terre oui, voilà. donc c'est pas de la pomme de terre crue basique, oui. c'est des pommes de terre qui sont cuites dans les graisses de canard, avec des herbes de Provence, un bah, peu d'agne, ça peut être que bon cette aventure-là. Donc voilà, ouais. tous nos produits sont travaillés, ouais. il n'y a pas de produits de base, moi quand j'ai racheté, les... c'était des sœurs, elles faisaient que du truc de base, c'est à la sauce tomate, c'était de la tomate qui faisait oui. bouillir, c'est tout, donc moi non, non, c'est tout est avec des oignons, ça, ça cuit avec des herbes, des machins, tout est assaisonné, tout est frais, donc comme ça on peut faire des choses simples mais qui ont du goût. Mais en gros, tu, tu, as, tu as une carte, du, tu, tu as une dizaine de... de 13. 13, c'est ça. 13. Est-ce que toi, c'est nécessaire d'avoir ces 13-là ou on aurait pu imaginer que tu es par exemple les 5-6 basiques et que tous les jours, euh, tu es une, une suggestion, une édition Alors, limitée. on a une galette du jour en plus. Ouais. en plus. Donc, il y a une quatorzième. C'est-à-dire <coughs> <rire> ben, que le problème, c'est que il y a un moment où on se dit « bon, alors si je vais enlever ça, bon, ok, après je vais enlever ça, et puis après bah, je vais enlever ça, bon. Euh, » Et en vérité, les gens nous réclament toujours. Euh, ouais. On vend tout en vérité. Ouais, c'est ça, ça, ça le truc, c'est qu'on vend tout. Alors je ferai euh, 30 couverts par jour. Oui. Tu, tu J'aurai une carte avec 5-6 galettes, une galette du jour, et puis on fait tourner. Oui. Je refais une carte tous les 6 mois, euh, basique, machin, etc. Là, euh, c'est pas le cas. Donc euh, là, j'ai... J'en ai une qui marchait très bien aussi, c'était euh, ce qu'on appelait la côté saine. C'était emmental, euh, euh, mozzarella, jambon cru et euh, pesto. Ouais, D'accord. Pesto par-dessus. Là, on quand on l'a fait en galette du jour, c'est un truc. Et la plupart de tes galettes, tu tu, elles, sont, elles sont servies fermées ou tu t'arranges pour qu'on voit les ingrédients Alors, les galettes de la carte sont tous en rectangle, c'est-à-dire ouais. qu'on voit toujours l'œuf, on voit toujours, ou le truc, on voit toujours ah un ouais. petit peu au milieu ce qu'il y a, et les galettes du jour sont triangles. C'est un truc mnémotechnique pour la salle et la cuisine, ouais, etc., Ça, c'est bien, une très bonne idée. Comme ça, les gens savent que la triangle, c'est la galette du jour. Ouais. Il y a déjà une galette où ils ne nous demandent pas ce qu'elle ouais, c'est. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça. Il y a des fois c'est compliqué. Quand ah tu as, ouais. as une table de... Alors, nous, le problème, c'est que comme c'est des bureaux, tu n'as que des grandes tables. Ouais. Euh, bonjour, on est 12. Bonjour, on est 18. Bonjour, on est 16. — OK. Donc quand t'as une commande de 16 galettes... Enfin, il n'y a pas que les galettes, mais quand t'as une la commande avec toutes les... Ouais. — etc. Faut... Alors en cuisine, vous êtes combien 5 On est 4 4 mais avec une plongeuse avec qui, elle, plonge ne fait que les, desserts, que les desserts, et la plonge, et euh, les cafés gourmands, les trucs comme ça. — Quand tu dis qu'elle fait les desserts, c'est-à-dire que c'est elle qui, se, qui va aux crêpes, aussi ?— Ah non, non, non. non, non, non donc non, non. nous, comme on est devant les et qu'il n'y a plus de ouais. place... Euh, nous, on lui chauffe les crêpes, on lui donne, on lui dit, voilà, tu fais une caramel porcelé, une chocolat, tu fais une bounty, tu fais une oustiti, ah ouais. tu fais un machin, etc. Donc elle, elle finit, elle met, elle met les ingrédients, le machin, mais nous, on réchauffe les crêpes. Ah ouais. Comme ça, on est, on est déjà trois devant les billets, c'est déjà... Vous avez beaucoup de... Vous servez beaucoup de glace avec les crêpes ou pas euh, J'ai pratiquement les trois quarts de mes crêpes dessert sont avec des boules de glace. Ah oui, c'est marrant ça. Et ça marche super. Bien. Ça marche bien. Ça marche en et, et les caramels, est-ce que tu en vends du caramel, alors en pot ou euh, oui, non, à, mais à côté Est-ce que tu fais ton caramel déjà ah Oui, ah oui bah forcément. Euh, non, depuis non. que je suis venu chez toi, euh, <rire> j'ai découvert le mais caramel. Est-ce que tu en vends à la caisse Non, j'en vends pas. J'ai pas, pas le temps de faire ça. Ouais, C'est ça. C'est euh, là où nous on est déjà. Euh, pff, est ouais, ça chose. demande une prod quand même. Hein. Ça demande. Ouais, et puis il euh, faut le temps de faire ça. C'est vrai que nous déjà quand on en fait, on en fait, on en fait euh, une ou deux fois par semaine. Ouais. Quand on en fait, on fait déjà euh, 4-5 litres de caramel. Ouais. On n'y fait plus par litre, hein, on fait ouais, ouais. 4-5 et euh, c'est une tuerie quoi, tous les gens nous disent mais on, on redécouvre le bar salé ah non mais c'est vrai hein. tout... moi c'est totalement ta recette est vraiment, euh, et moi quand je suis arrivé euh, j'ai voilà, imposé cette recette là quoi. Et, ouais. euh, donc on est sur cette recette là, le chocolat toujours pareil, ouais. chocolat maison chantilly, donc euh, au début ils étaient tous avec des bombes quand j'ai acheté le truc, j'ai acheté une machine à chantilly ça m'a coûté un bras mais, euh, oui, et, euh, moi, mais au moins j'ai de la chantilly les gens, quand ils... et puis t'as une constance puis t'appuies, t'appuies, tu, Ça fait des quantités, les machins, les trucs. Mais c'est de la chantilly. Je veux dire, la chantilly, elle reste 5 minutes sur l'assiette, elle tombe pas. Ouais ouais. C'est pas de la flotte. C'est pas de la flotte. C'est ça le truc. Donc voilà. Dis donc, quelle aventure. Ouais, ouais, grosse aventure. Grosse aventure. Grosse aventure, grosse affaire, et voilà. Ouais. Des fois, c'est un peu. On se dit, dans quoi on s'est mis On voulait trouver quelque chose d'un peu plus soft. Ouais. Et non, ouais, peut-être euh... que tu sais pas faire soft. <rire> <rire> je pense que c'est ça. Je crois que c'est surtout ça. Ouais, ça c'est bien. Donc, donc voilà. ouais, ouais. Bah, en tout cas, merci de cet échange, merci d'avoir accepté qu'on enregistre notre conversation. Avec grand plaisir. Et je pense que ça servira à beaucoup de monde. J'espère. J'espère hein? que ça, faut que ça serve au, au plus grand nombre pour que pour que voilà que les gens fassent. S'ils si font ça, c'est que ça soit vraiment du bonheur. Ouais, faut. Que ça... Faut que ça soit du bonheur, sinon ça, ouais. ça devient vite l'enfer. Oui oui, ça vient Quelle que soit l'activité, de toute oui. façon, faut le faire. Euh, pour, tout. Ouais, pour, tout. pour tout, Mais c'est bien ces choses-là. Moi, j'aime ai, bien, euh, puis j'aime bien ces, ces retours-là aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est des, des histoires, Oui, Ouais Et hein, ouais. puis, puis voilà, c'est une continuité. C'est euh, ouais. on, on a démarré, euh, on a on a commencé avec toi, et voilà, il y a des nouvelles au ouais, fur et à mesure. C'est rigolo. Ah, si tu veux, moi, j'avais j'avais comme je te, je te le disais en off tout à l'heure. on avait prévu, mais bon, euh, on a eu des gros soucis de santé, euh, ma belle et moi. Ma belle des plus gros que, que, que les miens, mais euh, on avait prévu effectivement de bah, d'aller se balader, d'aller voir ceux que j'ai formés, que j'aime bien, etc. Dont effectivement euh, tu aurais fait partie euh, avec ou sans Martin. Mais bon, la vie on a décidé autrement. Mais voilà, nous on a des des bouts de parcours, donc c'est bien. Hein ouais, c'est des rencontres humaines. Ouais, c'est des rencontres. C'est ouais. des belles rencontres. Et ben écoute, moi je vais te souhaiter euh, plein de choses. On va arrêter l'enregistrement ici ouais, et ouais. puis euh, voilà. Hein. Et puis, euh plein de bonnes choses à toi en tout cas. Plein de bonnes choses ouais. aussi. Merci à toi. Salut Patrick.